bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue sur cette nouvelle session de twitch autour de sparkle donc ce soir je vais revenir sur tout ce qui est les bases de sparkle que ce soit les bases logiques contexte qu'est ce que c'est sparkle à quoi ça sert comment on écrit du sparkle quelle est la syntaxe tout ça tout ça parce que j'ai eu beaucoup de remarques peut-être parce que la session de la semaine dernière était un petit peu compliqué euh, mais des gens qui avaient besoin de revenir sur les bases donc euh, je l'avais fait déjà les bases de sparkle il y a peut-être un an maintenant déjà euh, à l'époque où j'archivais pas mes vidéos sur youtube euh, donc euh, <rire> c'était l'occasion je pense d'en refaire je vois que le chat euh, applaudit cette initiative parfait j'espère que ça vous plaira euh, du coup aujourd'hui encore plus que d'habitude n'hésitez pas à poser des questions que ce soit en direct sur le chat euh, dans twitch ou sur le qui est lié si vous avez des ben, si je vais trop vite à un moment si euh, vous voulez des précisions sur des infos spécifiques euh, ben je suis là littéralement pour ça n'hésitez pas du tout hum, du coup euh, avant de, euh, de plonger dans la syntaxe Sparkle et euh, son fonctionnement, euh, c'est peut-être pas inutile d'expliquer de ce, qu ce que c'est Sparkle, d'où ça vient, à quoi ça sert, tout ça. Tout ça. Euh, certains connaissent peut-être déjà des langages similaires, comme le SQL, en particulier assez connu, qui est un, comme dit les lettres à la fin, QL Query Language, un langage de requête pas euh, par opposition à un langage de programmation par exemple on ne fait pas de programmation vraiment en Sparkle on fait des requêtes et donc euh, en Sparkle euh, on va euh, requêter ce qu'on appelle des euh, données euh, sémantiques des données du web sémantique euh, des triplés de données on dit parfois euh, l'idée c'est que va finalement euh, c'est l'équivalent de poser une question euh, et poser une question structurée en. Le triplé officiellement c'est sujet, prédicat, objet. Mais euh, pour dire ça plus simplement, en fait c'est de poser une question sous forme sujet, verbe, complément. Euh, typiquement, on peut poser des questions euh, Qui est l'auteur des misérables Où se trouve euh, Paris, ou n'importe quel lieu, ou n'importe quel livre euh, et là où c'est assez puissant avec Sparkle, c'est qu'on peut poser des questions, enchaîner des questions et des précisions. Euh, quelle est la capitale de la France et quelle est sa population et euh, quelles sont euh, ses coordonnées géographiques et, et, et on peut ajouter des conditions euh, de plus en plus. Et on peut aller plus loin aussi, genre. Euh, Donner euh, les villes qui ont euh, plus de 100 habitants, mais moins de 2000. On peut faire des, voilà, des, ce genre de conditions très précises. Puis on peut mixer tout ça, et c'est pour ça que ça en fait un langage qui est euh, très puissant. Parce qu'on peut aller finalement très loin dans les questions qu'on précise. Euh, Sparkle peut aller aussi loin que les données soient, sont présentes. Donc ça c'est pour poser un peu les bases de Sparkle. Et euh, Sparkle est un langage qui existe depuis presque, enfin les premiers brouillons remontent à 2004, donc euh, ça a presque 20 ans maintenant Sparkle, euh, mais ça a vraiment décollé dans les années 2010-15 à peu près, euh, avec bah, l'essor le, lui aussi du web sémantique à peu près à la même période. Euh, il y a eu des projets comme DBpedia, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, euh, qui, qui sont nés à cette époque-là, de sémantisation de Wikipédia. Euh, et surtout, en 2012, est apparu, euh, maintenant, des plus grosses bases de données au monde, qui est Wikidata, et qui est, lui aussi, euh, basée en... sur les technologies du web euh, sémantique, ce qu'on appelle parfois le Web 3.0, euh, et où on a pas juste du texte mais des données qu'on peut du coup interroger, requêter en Sparkle. Et aujourd'hui du coup on va faire vraiment, euh, je prends l'exemple du Sparkle pour Wikidata. Il euh, y a des choses qu'on peut faire en Sparkle qu'on ne pourra pas faire sur Wikidata. Il y a des choses que le Sparkle dans Wikidata peut faire qui n'est pas vraiment exactement du Sparkle. Euh, mais ça reste quand même globalement la même chose. Euh, du coup des terminaux Sparkle il en existe pour d'autres euh, sites. Peut-être qu'on aura le temps d'en voir à la fin. Mais par exemple la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, un système Sparkle, de plus en plus, de, notamment dans le monde des bibliothèques, de plus en plus d'institutions mettent en place des, des points de recatage en Sparkle. Donc ce que je vous apprends aujourd'hui sera pour majeure partie réutilisable sur d'autres systèmes utilisés en Sparkle. Voilà pour l'introduction. Après, le mieux, c'est que je vous montre un Terminal Sparkle, à quoi ça ressemble. Euh, donc là, par exemple, ça, c'est le Terminal Sparkle euh, pour Wikidata, puisque comme son nom l'indique ici, c'est écrit Wikidata Query Service, donc Service de requête de Wikidata, si on devait traduire ce nom propre. Et donc, on a une interface euh, avec plusieurs boutons, mais surtout, euh, on a une zone au milieu où on va écrire une requête, donc, euh, juste pour vous montrer que c'est bien ici qu'on écrit. Et euh, la deuxième moitié de l'écran, donc un peu plus petit que la moitié pour le, pour le moment, où les résultats, les réponses de la question de la requête seront affichés. Euh, ça, c'est deux majeures parties, avec entre deux le bouton bleu ici, qui permet d'exécuter cette requête pour afficher en bas. Tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton bleu, ça apparaît pas en euh, dans les boutons les plus importants, il y a euh, ceux qu'on appelle les exemples. Quand vous êtes un peu avancé en Sparkle, euh, vous êtes un peu plus que débutant, mais pas expert, euh, c'est toujours utile de vous revenir sur les exemples pour voir des requêtes existantes. Euh, et puis vous dire, ah bah oui, mais l'instruction Sparkle dont j'ai besoin, euh, je sais qu'il existe. Euh, voilà, euh, Par exemple, je cherche des personnes nées à Paris. Ah bah je peux partir de personnes nées à New York et puis euh, le rechanger. Euh, voilà, il y a des boutons très utiles aussi pour tout ce qui est aide un portail d'aide générale, un manuel d'utilisateur, les exemples de requêtes dont je viens de parler, dont le code lui-même est présent, les... la... la spécification du langage Sparkle lui-même, le modèle RDF, donc RDF c'est la façon, c'est le format dont on stocke les fameux triplés, un sujet-verbe-complément dont je parlais tout à l'heure, liste de préfixes, vous avez un lien pour demander une requête, si vous ne savez pas l'écrire ou si vous avez commencé à écrire une requête, mais vous n'êtes pas exactement sûr de comment ça s'écrit, bah vous pouvez aller sur cette. Euh, en cliquant sur ce lien, aller sur une page où vous pouvez demander Hé, hey, j'ai tel besoin, est-ce que quelqu'un d'autre peut écrire les... la requête pour moi finalement. C'est aussi une façon d'apprendre, de voir les autres écrire la requête. Euh, et ça, c'est sur Wikidata, il y a toute la communauté derrière qui peut vous aider. Vous pouvez laisser un commentaire, donner votre avis, vous avez des informations sur la licence. En l'occurrence, CC0 euh, pour tout ce qui est Wikidata. Euh, quelques outils supplémentaires éventuellement. Euh, là, c'est plus pour euh, Wikidata lui-même. Et surtout un bouton pour euh, changer la langue d'interface. Actuellement, là, j'ai tout mis en français, mais on a plus de 400 langues, il me semble, disponibles. Euh, si vous voulez écrire Carnevac euh, euh, en cornique, par exemple, en, en, en gaélique etc. Il y a toutes les langues que vous pouvez vouloir imaginer. Il y a même des, des dialectes. L'allemand standard de Suisse, par exemple. Il y a aussi le suisse allemand quelque part. Euh, vous pouvez vraiment profiter de, la, de toute la puissance linguistique multilingue de Wikidata en changeant de langue d'interface. Par défaut, nous on va rester en français ici. Et vous avez quelques boutons à gauche. Euh, qui peuvent aussi vous aider euh, qui sont plus eux tous les boutons qui sont liés à la mise en forme de la requête Sparkle elle-même vous avez un assistant de requête vous pouvez le mettre en plein écran si vous voulez euh, je sais pas comment ça passe sur Twitch si je passe en plein écran d'ailleurs c'est peut-être plus vite pour vous hein, ça peut être pas mal que je fasse ça en fait euh, la liste des préfixes, la mise en forme euh, le bouton pour tout supprimer et puis surtout le bouton à la fin qui est très utile URL courte pour partager euh, le lien vers votre requête, euh, voilà. Euh, je l'ai pas précisé, mais euh, toutes les requêtes que l'on fait pour Wikidata se passent donc, du coup ce qu'on appelle un non-point Sparkle un service Sparkle. En français, on parle parfois de terminal Sparkle euh, qui se trouve à cette adresse query.wikidata.org. Euh, vous pouvez éventuellement en direct faire la même chose que moi si vous voulez. Ou faire des choses similaires et me poser des questions euh, voilà je pense que j'ai fait le tour des choses de l'interface à s'il y aura peut-être deux trois trucs à montrer ensuite sur l'affichage mais sinon vous avez vu là le, toutes les possibilités qu'offre l'interface et du coup le mieux pour apprendre le sparkle c'est quand même encore de le pratiquer et d'en faire euh, je vous encourage vivement à en faire de votre côté à faire des essais vous verrez au fur et à mesure on apprend en faisant euh, mais là bon, du coup on va en profiter aujourd'hui c'est moi qui vais faire pour vous euh, du coup comme je disais le sparkle est fortement inspiré du SQL donc on va retrouver des syntaxes similaires pour ceux qui connaissent tant mieux euh, pour les autres du coup je vais vous l'expliquer du coup les syntaxes euh, enfin une requête sparkle est toujours euh, en deux parties la première, c'est celle où on va explicitement dire ce qu'on veut afficher. Et la deuxième, ça va être la partie calcul. où On va préciser euh, bah, ce qu'on veut afficher, d'où ça vient. En fait, finalement, à quelle question ça répond. Euh, et du coup, on commence à taper euh, select. Mais vu qu'on n'a pas besoin de connaître par cœur, on a un outil d'autocomplétion euh, en tapant même SEL et en faisant contrôle espace sur votre clavier. Il vous propose des instructions correspondantes. Là, les premières sont les meilleures. Donc voilà, ici on trouve Select et Where. Euh, donc là tout à l'heure, par exemple, je disais qui est l'auteur des misérables. C'est le genre de question qu'on peut se poser en Sparkle. Donc quand je demande qui est l'auteur, la seule information qui m'intéresse, que je veux récupérer, la seule donnée, euh, c'est l'auteur. Donc je crée une variable. Une variable, du coup, euh, la coloration syntaxique me le met en vert. Par contre, j'ai dit que je vais passer en plein écran, j'ai oublié le fait. Voilà. Donc, on se met en vrai. Je commence par un point d'interrogation. Petit moyen mémotechnique point d'interrogation, parce que c'est ce sur quoi on pose la question. Et je peux l'appeler comme je veux. Là, je l'ai appelé auteur mais si je voulais l'appeler Toto 300, ça marche aussi. Le, le nom de la variable n'a aucune autre importance que celle que vous lui accordez. C'est totalement arbitraire ça peut juste vous aider à euh, bah, vous guider quand vous écrivez la requête à vous souvenir ah oui la variable auteur je m'en sers pour stocker des auteurs euh, mais par contre si vous faites une erreur dans votre code sparkle et que bah, vous mettez des livres au lieu des de auteurs ou quelque chose de totalement différent bah, ça sera quand même stocké dans une variable auteur donc il faut bien penser à, à quelles sont les variables et qu'est ce que vous mettez dedans Select et where sont colorés en rouge puisque ce sont ce qu'on appelle des, des mots euh, enfin des mots qui font partie de la syntaxe. Il y a un nom mais j'ai oublié. Voilà. Et donc là, la partie where entre euh, à colonne, Et donc tout ce qui est entre le début et la fin, c'est là où je peux poser euh, toutes mes questions avec toutes les précisions que je veux. Et donc, euh, par exemple là, qui est l'auteur donc je reprends la variable auteur parce que je ne sais pas. Dans... En fait, finalement, si on pense à sujet-verbe-complément, dans qui est l'auteur des misérables, le qui, c'est vraiment ce que je ne sais pas, c'est une variable. Alors que auteur, de et misérable, c'est des éléments que je connais. C'est ce qu'on appelle des éléments fixes. Euh... Du coup, ce qu'on connaît est toujours précédé d'un préfixe, en l'occurrence pour une propriété, l'équivalent d'un verbe. On va utiliser le, profi... le préfixe WDT suivi d'un deux points. Et là pareil, je fais contrôle espace et je demande les propriétés, le verbe quelque part qui correspond à hauteur. Alors, il m'en propose d'autres qui euh, peuvent plus ou moins correspondre, qui commencent par auteur ou identifiant hauteur, voilà, des choses un peu différentes. faut bien faire attention à sélectionner le bon. Euh, si vous avez bien tapé, euh, en général la plupart des mots, c'est la première qui apparaît. Mais parfois il peut être autre chose. Par exemple, fabricant, c'est aussi un auteur finalement quelque part. Mais là, misérable, c'est plus l'auteur créateur d'un texte. Vous voyez que j'ai une description qui m'aide à, à, à sélectionner le bon, et donc euh, en l'occurrence, les misérables. Euh, là aussi, il faut commencer par un préfixe. Là, on n'est plus sur le verbe, la propriété, mais sur une valeur. Donc, le préfixe change et on utilise WD. Et donc, là par exemple, les misérables. Là aussi, Les Misérables, il y en a énormément. Il y a le roman de Victor Hugo qui, bah voilà, encore une fois, apparaît un premier euh, fort opportunément. Il y a aussi un film de 2012, une comédie musicale, une page d'homonymie, un film français en 2019, un film anglais en 1998, un film de Claude Lelouch en 1995, etc. Etc. Etc. à Amusérables, Les Misérables ayant été... Voilà, je vois passer une télé-novella. télé, mais... télé Les Misérables. On trouve ouais. énormément d'informations. Nous... <rire> On va rester sur le roman classique. Pas de. Ouais. Et euh, tout comme on a habituellement un sujet-verbe-complément pour faire une phrase qui se termine par un point, de la même façon, en sparkle, on aura toujours un, deux, trois éléments, sujet, verbe, complément, suivi par un point. Euh, c'est aussi le moment de préciser que là par exemple il y a plein de vides d'espace ici aussi j'aurais pu mettre autant d'espaces que je voulais y compris même euh, d'ailleurs ici ou ici tout ça n'a aucune importance euh, c'est pas interprété pour la question si vous voulez les aligner que ce soit plus élégant plus joli vous pouvez mettre des espaces et c'est là qu'on peut se servir du fameux bouton aussi euh, diamant dont je parlais tout à l'heure pour mettre en forme la requête. et donc quand je clique dessus il met en forme euh, par défaut comme une, comme c'est attendu une des mises en forme classique on va dire donc là par exemple vu qu'il y a qu'une il m'a tout mis euh, sur une seule et voilà ça c'est une instruction valide c'est une requête valide complète en sparkle qui me permet de dire qui est l'auteur enfin dans une variable auteur je vais stocker je vais, je vais récupérer plus exactement euh, tous les éléments wikidata qui correspondent à, euh, à pour hauteur euh, les misérables euh, ce qui est important c'est de toujours mettre euh, les bonnes informations dans le bon sens euh, et là typiquement je pense que voilà je me suis trompé parce que je suis <rire> c'est mardi c'est déjà la fin de semaine je ne sais pas euh, j'ai été trop vite et j'ai mal posé ma question euh, j'ai demandé les auteurs qui ont pour auteur les misérables, alors qu'en fait, euh, voilà, j'ai fait un piège. J'espère que le chat répondait. Le chat a répondu. Quelle est la valeur de la propriété auteur, comme le dit Alios Effectivement, c'est dans l'autre sens. Ce sont les misérables qui ont pour auteur un auteur. C'est dans ce sens-là, en fait. J'ai inversé le sens de la question, et forcément, ça ne peut pas marcher. Et Comme le dit aussi à Charazin, les misérables sont un auteur où tu veux l'auteur des misérables, euh, mais c'était semi-volontaire. C'est que euh, il faut toujours penser à mettre dans le bon ordre. Donc là, si je lance par contre, voilà, j'ai Q535, ce qui ne m'aide pas beaucoup d'avoir l'identifiant interne de Wikidata. Heureusement, je peux passer une ligne et ajouter un, une petite ligne auto-magique entre guillemets. Je commence toujours je tape service et je fais CTRL-espace pour un, avoir l'autocomplétion un Service comme ça. Elle va refaire un coup de diamant parce que là j'ai deux lignes. Donc normalement, voilà, il met proprement sur les lignes. Et donc ça, c'est une petite ligne qui va faire des instructions pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin de vous préoccuper ce que ça fait derrière. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on utilise cette ligne, il faut demander explicitement ensuite si il y a libellé. Le but de cette ligne, comme le dit ici le label, c'est de récupérer un libellé en français, de ne pas se retrouver avec juste un identifiant Q535, mais avec le nom Victor Hugo, ou le nom correspondant en l'occurrence. Euh, là, je sais que c'est Victor Hugo, mais on, fait, on ne sait pas forcément. Et donc là, si je relance, du coup, vu que j'ai deux variables ici, j'ai un tableau à deux colonnes. Et donc, dans la première, je demande l'auteur l'identifiant lui-même, et dans la deuxième, le libellé de l'auteur. Euh, à la limite, Quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à l'aspect côté Wikidata, on peut retirer auteur d'ailleurs et mettre que auteur label. Et là, j'ai que Victor Hugo. L'idée euh, c'est que voilà, on peut utiliser de très nombreuses variables au sein de la partie where de la partie construction de la, de la question, mais on n'a pas forcément besoin de tout afficher. Par contre, si on veut afficher quelque chose, forcément ça doit être calculé quelque part. Donc voilà. Euh, pour prendre un autre exemple aussi, euh, très simple. Alors, par contre, tant que je suis là, je vous en profite aussi pour vous montrer l'URL courte vers le résultat. Donc, quand il y a une requête qui a été. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, là, euh, vous pouvez partager ce lien, soit voilà, ici, qui va vous renvoyer vers le. La requête non exécutée et vous avez vu là ici il y a deux trois choses qui apparaissent et notamment ici vous avez un lien vous avez aussi url courte mais vers le résultat donc c'est là c'est bien la requête euh, exécutée il faut bien faire attention quand vous voulez partager si vous voulez partager plutôt le code ou plutôt les résultats en fait voilà hum. Vous pouvez aussi d'ailleurs télécharger les résultats en différents formats, euh, intégrer le code. Et vous avez ici un petit bouton qui ne disparaît plus maintenant. Pourquoi Qui vous dit combien de temps de retard ma requête a par rapport hein, au temps réel sur Wikidata. Euh, en général, c'est vert et c'est en dessous de la minute. Euh, parfois, il arrive que ça soit orange ou rouge et qui y ait un peu de, de, de retard par rapport à Wikidata. Euh, c'est assez rare d'avoir plus de 5 minutes, voire très très rare au-dessus d'une heure de retard mais il peut arriver de temps en temps de, des pics de consultation du, du, de ce service qui font que euh, il y a un peu de retard. Donc c'est euh, ça peut être intéressant parfois si vous travaillez en direct sur Wikidata, <coughs> ajouter des données et vous demandez pourquoi elles apparaissent pas, ça peut venir de votre code qui a une erreur, mais ça aussi peut venir beaucoup plus simplement du service. Celui ben voilà je, que je repasse dessus là, et là ben voilà, il me dit à 39 minutes. Bon, ça arrive. Euh, voilà. Donc ici, j'ai mis les Misérables ont pour auteur quelqu'un et je cherche quelqu'un. Qui est-il euh, Ce que je pourrais faire, c'est demander n'importe quel livre en fait. Pourquoi demander spécifiquement les, les Misérables J'ai pas forcément euh, besoin d'utiliser. Enfin, ça dépend de la question que je posais Mais euh, je peux vouloir connaître tous les livres et donc je leur mets dans la partie select pour afficher tous les livres avec leur auteur. à Wikidata contenant énormément de données, euh, là, si je lançais cette requête, j'aurais des milliers, voire des millions de résultats. Donc on peut utiliser en fin de requête, donc en dehors du WHERE, après la les accolades, un, ce qu'on appelle un limite. Et mettre par exemple limite 10 pour n'avoir que 10 exemples et pas des milliers, voire les millions qu'on contient qu Wikidata. Et donc là, c'est quand même une requête encore très lourde, ce que j'ai demandé. Va-t-elle réussir à me donner des résultats en un temps assez court Et ça, le temps d'exécution de requête a rien à voir avec le temps de, de retard. C'est bien deux délais différents. Et c'est l'effet démo. Ça marchait bien tout à l'heure, ça ne marche plus maintenant. Euh, du coup, le chat s'en profite pour me, une, me faire une remarque en me disant qu'il n'y a pas de, que des livres qui ont des auteurs. Il y a aussi des textes comme tous les poèmes de Wikisource. Effectivement, euh, c'est euh, quand je dis livre, c'est livre au sens très général euh, de documents en fait. <coughs> Ce document pouvant être effectivement euh, d'autres types de textes comme... Euh, des poèmes, euh, voire des choses totalement différentes. Euh, on peut être auteur d'un communiqué de presse ou euh, euh, logiciel. Je pense que le code d'un logiciel doit utiliser auteur aussi. C'est quelque chose de beaucoup plus long. Et malheureusement, du coup, on ne va pas du tout s'en sortir. Ah, c'est dommage. Normalement, ça. J'ai essayé tout à l'heure, ça passait juste. Là, ça passe plus du tout. Euh, parce que. Et ça, c'est quelque chose qui va vous arriver très souvent. Donc, c'est. Pas une mauvaise chose que la, le problème survienne ici c'est que quand pour une raison ou une autre la requête n'aboutit pas soit parce qu'il y a une erreur de syntaxe soit parce qu'elle est enfin pour divers problèmes vous allez avoir ici un bandeau rouge qui va vous expliquer plus ou moins quelle est l'erreur en l'occurrence là c'est une erreur très courante que la limite de temps de requête est atteinte euh, ce qu'en anglais on appelle le time out euh, et c'est qu'en fait vous demandez beaucoup trop d'informations pour que ça puisse être calculé dans un temps raisonnable. En l'occurrence, ce query service estime qu'un temps raisonnable, c'est une minute, 60 secondes. S'il mouline pendant plus de 60 secondes et qu'il n'y arrive pas, il vous dira limite de temps à atteinte. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est soit construire votre requête différemment éventuellement, soit vous débrouiller pour que cette requête soit euh, euh, demande moins d'informations. Euh, là, j'ai beau avoir mis une limite égale 10, au sein même du calcul, il y a trop de choses qui sont demandées. Donc, par exemple, il faut que je demande, euh, on va l'appeler texte plutôt que document, plutôt que livre, parce qu'effectivement, la remarque est pertinente, ce n'est pas forcément des livres très sensu. On peut demander, par exemple, ceux qui sont, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut demander, dans une langue spécifique, par exemple, langue, donc, langue de l'œuvre, du nom du terme, c'est bien ça, langue de l'œuvre. Et un WD, un, on va dire des livres en un breton, par exemple. J'aurais pu mettre le français, anglais, n'importe quelle langue, mais au moins breton, je suis sûr qu'il y en a assez peu et que la requête devrait arriver à un résultat plus rapidement. On teste. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton. Euh, D'ailleurs, au survol, il vous le dit. Vous pouvez aussi faire au clavier, ici, contrôle entrée et il vous fait la requête. Donc voilà, par exemple, 10 exemples euh, au hasard. Limite 10 euh, vous en coupe 10. Euh, plus ou moins les premiers qu'il trouve. Mais la façon dont il fait le calcul pour trouver les premiers euh, fait que c'est pas toujours. Euh, euh, c'est un peu au hasard finalement. Et donc il vous donne une liste de textes. Peden Teolet par Jean-Pierre Calor, Tregwigarnac à par François-Marie Luzel, La Harpe d'Armorique par Auguste Briseux, Canaouen à Raouel par François-Marie Luzel aussi, Amgan Kergidou par Lannanism, euh, thermo Thermofis, par l'Office public de la langue bretonne. Euh, et là, typiquement, Thermofis, en fait, c'est une base de données, c'est un dictionnaire en ligne, euh, qui écrit du coup l'auteur et pas forcément une personne mais une institution en fait ici. Un établissement public en l'occurrence. Et vous voyez aussi que euh, Regard d'enfants sur les moulins de la Berbenois apparaît deux fois parce que ce document a deux auteurs. Euh, ça, ça va être important pour la suite, la logique de construction, de, enfin, de construction, ou plutôt de renvoi des résultats euh, Sparkle, fait que s'ils trouvent. Strictement par vos conditions, euh, s'il y a plusieurs valeurs, il va vous les renvoyer plusieurs fois. Donc euh, même chose sur euh, Regarde enfant sur les moulins de la Berhac. Euh, il y a aussi deux auteurs, donc il vous le renvoie aussi deux fois. <coughs> ça c'est pas c'est pas un bug, c'est euh, une volonté. Enfin c'est fait comme ça dans Sparkle de vous donner euh, strictement les résultats que vous avez demandé. Les lignes sont différentes. Même si c'est le même livre, ils ont bien deux auteurs différents, donc ils vous les renvoient. C'est euh, à dire qu'on va cumuler beaucoup de conditions. Il peut arriver que euh, ça arrive souvent, parfois, que vous ayez dix 10 fois, euh, 100 fois, parfois, même le même résultat. Il euh, faut bien y faire attention. Euh, on regardera plus tard comment on peut faire pour euh, travailler sur le formatage, la présentation, si on ne voulait, par exemple, qu'une fois le, le texte, et que les deux auteurs soient dans la même case ou dans des cases différentes on aurait pu faire différemment donc voilà pour euh, un tout premier exemple et si pour reprendre la requête qu'on avait tout à l'heure euh, petite question pour ceux qui essaient de suivre dans le chat ça peut faire un exercice un travaux dirigés si je voulais euh, non plus qui a écrit les misérables mais euh, donne moi tous les textes écrits par victor hugo euh, Est-ce que vous avez une idée de comment écrire cette requête euh, assez simple, euh, qui en plus est dérivée de celle-là, hein, donc il n'y a pas tout à revoir, à refaire. Euh, je vous laisse avec le lag de euh, quelques secondes euh, avec le, le chat de Twitch. Essayer de penser comment vous pourriez faire ce genre de requête. Victor Hugo ou n'importe quel autre auteur. Hein, je, euh, pas de préférence. Je sais que si je demande les textes de Victor Hugo, il y en aura beaucoup. Ça fait des trucs intéressants. Je sais qu'il y a des résultats. Hum. Même s'il y a beaucoup de livres dans Wikidata, il n'y a pas forcément encore tout pour l'instant. Hum. Alios nous propose donc texte WDT5P50. Ça, ça ne change pas. Et nous dit ici de mettre le préfixe WD parfait et de taper Victor Hugo et contrôle espace et de sélectionner suite et c'est exactement ça qu'il fallait faire Alors, petite précision c'est qu'on peut faire on peut taper d'abord le texte et faire contrôle espace après Victor Hugo comme ça on peut aussi taper d'abord sur contrôle espace et ensuite commencer à taper Victor euh, Hugo on n'est pas obligé de passer taper Victor Hugo en entier le trou avant la fin voilà et acharazin nous donne la même chose sauf que c'est pas 585 c'est 535 victor Hugo 85 je ne sais pas qui c'est est-ce un autre auteur ou pas oslo non oslo c'est une faute de frappe c'était une coquille d'où l'intérêt d'avoir euh, d'utiliser le contrôle plus euh, et vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans l'identifiant il vous donne automatiquement le donc là effectivement si je fais l'entrée ou le petit bouton bleu, il vous donne une liste de textes euh, Les Misérables, Notre-Dame de Paris 93, Cromwell, Hermany, etc. C'était etc. une question du jeu de 1000 euros de celui d'ailleurs. Il y avait cinq textes de Victor Hugo, enfin cinq textes, et il fallait trouver celui -là. un truc qui n'était pas de Victor Hugo. Il y avait un dans les propositions, justement, et travailler dans la mer aussi. Euh, par contre, ce que vous voyez, c'est que là j'ai changé ici. Donc ça c'est correct, hein. finalement ça correspond bien au calcul que je veux effectuer, à la réponse que je veux. Par contre j'ai laissé texte label et auteur label, alors qu'il n'y a plus de variable auteur ici, on l'a remplacé, on l'a fixé à Victor Hugo, donc du coup il m'affiche une case qui est tout le temps vide, puisqu'il n'y a pas de, ne trouve rien qui correspond. Donc formellement, non seulement il fallait changer ici, mais il faut aussi toujours bien penser à changer ce qu'on veut afficher pour ça corresponde. Et euh, Victor Hugo ayant écrit beaucoup de textes, mais euh, suffisamment peu pour que ça, la requête complète euh, fonctionne, on peut faire avec CTRL entrée sans le limite. Et voilà, on a 1256 résultats qui sont tous des textes de Victor Hugo. Euh, entre, par, entre guillemets ici, ça doit être beaucoup de, de poèmes. Mais si on descend, on doit trouver quelque part les misérables. Voilà, ici, les misérables. Notre-Dame de Paris, 93, etc. etc., etc. Le fameux point d'interrogation, qui est un des textes littéraires le plus court hein, jamais écrit, qui est une lettre de Victor Hugo à une personne dont j'ai oublié le nom, et à qui euh, il a envoyé une lettre où il avait écrit juste point d'interrogation, ce à quoi la réponse euh, était juste point d'exclamation. Égalité des deux textes les plus courts. Comme quoi même Victor Hugo s'amuse parfois. Voilà. Et donc, euh, etc., etc., etc. Vous voyez, et ensuite, on peut, du coup, il n'en affiche que 200 par défaut dans la première page. Et on peut passer ici, d'ailleurs, avec les petits boutons pour avoir les, les résultats suivants, si on veut. On peut, d'ailleurs, aussi changer, si on en veut moins de, si on en veut que 10 par page. Et du coup, là, il y a 120 pages. Logique. Euh, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager cette requête si vous voulez la reprendre, la changer. Euh, H. Charazin part dans beaucoup d'autres considérations dans le chat. Et notamment, euh, les questions les plus compliquées, je ne vais pas forcément les prendre. Effectivement, ce serait pas mal d'afficher d'autres informations. Et comme je l'ai fait vite fait tout à l'heure, mais là je vais approfondir, c'est qu'on peut ajouter finalement, je l'ai dit, autant de questions qu'on veut. Donc là, on a pris tous les textes de Victor Hugo, mais je peux demander euh, que les textes qui sont euh, d'un genre particulier, qui sont dans une langue particulière, publiés à un endroit particulier, publiés à une date particulière, euh, etc., etc. On peut imaginer plein de choses. Euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer on peut imaginer on peut tester plusieurs choses et par exemple je peux mettre euh, lieu de publication wd Et puis je peux fixer un lieu par exemple je peux mettre euh, étant de rennes je vais tenter rennes je sais pas s'il a publié quelque chose enfin s'il a écrit une, un livre qui a été publié à rennes on peut tenter aucun résultat 90, c'est Paris. Je le connais par cœur. À voilà, Paris, on n'a plus que 12 par exemple. Alors, les publications, on voit que c'est très vite restrictif hein. sur les 1200 tout à l'heure. J'en ai plus que 12 euh, là. J'ai fixé à Paris, mais je peux aussi faire une variable lieu et demander donne-moi le lieux où ces 1246 si tu les connais sont affichés. Lieu label comme tout à l'heure avec bien sous toujours un lieu un L capital. Il va me donner du coup en deuxième colonne, voilà, la première, le texte, le deuxième, le, le lieu. Donc là, on voit, on peut, je peux en profiter pour préciser ici qu'avec un en cliquant sur les deux petits triangles un peu invisibles, hein, on peut trier. Donc là, en l'occurrence, tri par ordre uh, alphabétique Barcelone, Bogota, Buenos Aires, Gdansk, Madrid, uh, uh, Paris, Prague, Valence, Barcelone. Okay. Et puis si je reclique une deuxième fois, il est fait en ordre anti-chronologique, pareil ici pour un chronologique ici. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui euh, Et donc là je peux ajouter autant de conditions que je veux. Euh, Donne-moi euh, les livres de Victor Hugo qui ont un lieu, qui ont une date, qui ont, etc. etc. On peut ajouter texte. Qui ont une date de publication par exemple, et je le mets dans une variable date par exemple, et là je mets date et pas date label parce que une date c'est une valeur numérique, il n'y a pas de libellé sur une variable numérique, c'est directement de chiffre, donc j'ai pas besoin de mettre les euh, labels. Et il va m'ajouter une colonne supplémentaire avec la date, voilà comme ça, et euh, je peux en ajouter autant que je veux, puis plus j'en ajoute, moins j'en aurai parce qu'il va raffiner petit à petit pour trouver exactement ce que vous voulez. On pourrait imaginer très loin de « Donnez-moi tous les textes euh, » par une femme dont la mère était aussi écrivain, publié euh, dans un pays euh, qui est lui aussi utilisé en genre grammatical féminin, euh, il y a plus de 500 ans, euh, etc., etc., etc. Et ajouter autant de conditions qu'on veut. Le problème c'est que si on va trop loin dans nos conditions, on ne va plus rien avoir on n'aura plus assez de, de on aura plus de données correspondantes aux conditions trop précises qu'on a demandées. <coughs> une façon de une première façon de détourner ce problème, c'est ce qu'on appelle utiliser un optional euh, pour dire je ne veux pas strictement ça, parce que par défaut il demande strictement ça. C'est strictement des œuvres de Victor Hugo, enfin du texte de Victor Hugo. Les textes dont Victor Hugo est l'auteur d'ailleurs, très précisément, c'est vrai, auteur d'eux, qui ont une date et un lieu de publication, mais euh, finalement, certaines parties m'intéressent peut-être que optionnellement, S'il non, euh, si y a un lieu donne le mois, mais sinon, j'en ai pas forcément besoin, et donc c'est euh, parce que là, vous voyez bien que chaque colonne du tableau est toujours pleine, il n'y a pas de colonne, euh, il n'y a pas de case vide à aucun moment euh, dans. Dans ma requête, on avait tout à l'heure une colonne vide, mais parce que j'avais une variable qui n'existait pas du tout, donc là-bas était la colonne était tout le temps vide, mais sinon c'est tout le temps, c'est tout le temps vide ou tout le temps plein, en fait, par défaut, et souvent tout le temps plein d'ailleurs. Si c'est tout le temps vide, c'est que vous avez fait une erreur sur la variable elle-même, euh, et donc du coup, si vous voulez que bah, si tu as le lieu, très bien, donne-le moi, mais si tu l'as pas, me, me, me laisse pas une colonne vide, euh, ben bah, là, du coup. Il faut utiliser ce que j'appelle du coup l'optionnel. Donc l'optional s'utilise en début de la ligne qu'on veut avoir, mais de façon optionnelle, et on utilise une accolade pour dire tout ce qui est entre l'accolade là est optionnel. Donc là, il va me donner tous les textes de Victor Hugo, strictement, qui ont une date de publication, mais le lieu de publication et devient lui optionnel. S'il l'a, il me le renvoie, s'il ne l'a pas, il ne le renvoie pas. Et donc là on voit que voilà on a beaucoup plus de résultats, 549, dont beaucoup qui ont euh, affiché plus de lignes d'un coup, dont beaucoup qui sont vides, mais pas toutes, puisqu'on doit retrouver, alors du coup il faut retrouver un peu difficilement, mais les 30 qu'on avait tout à l'heure, voilà. la plupart du temps elles sont vides parce que ça n'a été pas indiqué, euh, sans doute parce que c'est pas pertinent, ça c'est des poèmes qui font partie d'un recueil, et c'est le recueil qui a lieu de publication. Mais parfois c'est voilà, indiqué ou pas, ça dépend. Victor Hugo en catala, en catalan, par exemple. Alors que je suis sûr que le lieu de publication là devrait être connu. Euh, voilà. Donc là on a ce qu'on appelle optional, qui permet d'avoir optionnellement. Euh, voilà. Si on l'a, on l'affiche. Si on l'a pas, on l'affiche pas. De la même façon qu'on a optional, on pourrait mettre un minus. Alors je vais le mettre sur la ligne suivante. Mais s'utilise globalement de la même façon. Alors c'est là que je disais qu'on peut mettre plein d'espace. Je vais mettre plein d'espace pour que les, vous les voyez les deux s'aligner parfaitement. Là, en l'occurrence. Donc là, ça, ça va me donner tous ceux qui ont un, qui sont des textes de Victor Hugo, qui ont optionnellement un lieu, mais qui par contre ont explicitement non pas de date de publication. Et donc là, ça va me donner normalement, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, vous devriez déjà savoir combien de résultats on va avoir. Enfin, vous avez une idée du nombre de résultats qu'on va avoir. Vous n'avez pas le chiffre exact, mais euh, je laisse éventuellement le chat réfléchir et répondre. Je vois que le chat a posé plein d'autres questions alors c'est une question que je traiterai un peu plus tard euh, Si, il y a une question quand même remarque de alios que on est bien d'accord qu'on a un peu de tout on a des plans des programmes télévisés des sites web effectivement c'est des documents au sens très large du coup personne ne tente mais on sait qu'on va en avoir euh, quelque chose au, en dessous de 1246 de toute façon puisque ça on a vu que la première ligne de tout à l'heure nous donnait 1246 quelque chose comme ça en tout cas de résultat donc on sait que ça sera forcément inférieur puisque on va prendre cela les 1246 et puis on va en retirer ceux qui ont pas de date et vu qu'on sait qu'il y en a 549 qui ont une date puisque c'est ici normalement on doit avoir le total moins les 549 c'est exactement ce que répond à Charazin parfait la logique est sauve donc un peu plus de 1000 non en fait un peu moins de 1000 parce que c'était 1200 je crois mais euh, les comptes la logique du compte est bon en tout cas j'ai pas pris de notes pour le quiz c'est pas un quiz. donc 700 c'est bien ça 700 plus 500 ça fait 1200 donc en plus surtout au début quand on fait des requêtes ou euh, même quand vous êtes plus avancé que vous faites des requêtes euh, assez longues avec beaucoup de choses c'est pas inutile d'avoir en tête un peu le Ah mais euh, j'imagine que je dois atteindre à peu près ce genre de résultat, que ce soit le nombre de résultats lui-même ou le type de résultats que j'attends, euh, bah, c'est assez important de réfléchir en avance et se dire, euh, bah, de prendre du recul en fait par rapport à sa requête et de se dire bah oui, c'est bien ce que j'attendais, ou alors non pas du tout, c'est pas ce que j'attendais, il euh, y a quelque chose qui va pas. Il euh, faut toujours penser à la cohérence des résultats. Ça permet aussi de vérifier que notre requête est bien notre lutte. Donc voilà, là on a un... Et donc du coup, là, vu qu'on a un minus, pareil, j'ai laissé la colonne date, mais cette colonne est toujours vide. Là, si je la trie du début à la fin, elle est toujours vide. Par contre, je label, si je la trie, vous voyez qu'il y en a deux, il n'y en a que deux d'ailleurs, euh, qui ont bien lieu. Donc là, pareil, j'aurais pu retirer le date, finalement, il ne sert, à... sert à rien pour l'affichage. Et je vais vous partager ce lien et je vais pas forcément aller beaucoup beaucoup plus loin parce que c'était comme je disais une session introductive il y en aura des prochaines les sessions suivantes ce qu'on a aussi pour introduire le sujet on va pas avancer trop trop vite c'est plutôt là si vous avez des questions n'hésitez pas et j'ai vu du coup une ou deux questions dans le chat euh qui peuvent être intéressantes. Alors il y a une remarque d'Acharazin qui nous dit que euh, l'exemple fictif que je donnais tout à l'heure, euh, les textes dont l'auteur est une femme, qui est la fille d'une femme qui est elle même auteur, pour une langue et en genre féminin, il ya a sans doute plus du tout de résultat. Euh, C'est fort probable. C'est effectivement fort probable. Euh... <rire> il y a aussi tout un tas de commentaires par rapport à ce qu'on obtient et euh, pourquoi il n'y a pas de lieu, etc. Euh, effectivement, il faut bien distinguer l'œuvre, le, le texte, etc. Et surtout la façon dont c'est modélisé dans Wikidata, pas forcément une erreur de ne pas avoir de lieu de publication. Euh, ça, pareil, je vous renvoie aux pages de documentation de, de Wikidata, notamment le projet livre, projet book, est assez bien fait pour, pour ce genre d'indication. Et j'avais une question sur le comment on fait des ou. Voilà, j'imagine que tu as traiter les ou à un moment ou un autre du stream. Euh, j'avais pas forcément réfléchi à ça donc euh, je peux le faire maintenant parce que finalement c'est assez simple on va demander euh, j'ai pas d'idée de où à faire malheureusement euh, qu'est ce que je peux faire euh, les textes euh... Euh, les textes de baudelaire ou verlaine alors le ou il y a plusieurs façons de faire. Hum, il y a même euh, au moins trois façons différentes de faire que j'ai en tête. Ce que je peux commencer à faire, c'est une façon simple. Donc des textes, en l'occurrence, ça sera sans doute des poèmes puisque je prends Baudelaire, qui seront de Baudelaire ou qui sont de, euh, j'ai dit Verlaine. Auteur Verlaine, Paul Verlaine. Comme ça Si je fais ça, je vais obtenir, j'ajoute mes conditions. Donc j'ai les textes qui sont à la fois de Perl de Verlaine et de Baudelaire. Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Non, ça n'existe pas. Ils ont été amis, mais et plus qu'amis, mais euh, pas suffisamment pour écrire ensemble. Euh, et donc du coup, c'est d'un point de vue logique ce qu'on appelle un et en fait. C'est un et deux. Si on veut faire un ou, il faut faire ce qu'on appelle un union, union c'est rejoindre les deux c'est soit ça soit ça et donc ça ça va me donner euh, voilà, 1618 résultats j'ai laissé lieu label parce que je suis un peu idiot et ça va me donner euh, du coup des textes qui sont en vrac du coup euh, est-ce que l'auteur euh, enfin dont l'auteur est soit baudelaire soit verlaine si d'ailleurs vous Faire un quiz, euh, vous pouvez lire les noms et savoir, mais est-ce que c'est un est-ce que c'est de Baudelaire, est-ce que c'est de Verlaine? Ben voilà, euh, là en l'occurrence, il y en a que je connais évidemment, euh, je trouverai d'autres que je ne connais pas du tout. Ce euh, que laboureur, donc, aucune idée. Donc, voilà, euh, donc ça, c'est la, la première façon euh, un peu brute de faire euh, une union. Alors, au passage, j'en profite pour euh, expliquer un petit détail euh, syntaxique. Mais quand on est au sein de crochets comme ça, et qu'on n'a qu'un seul triplé, donc euh, sujet, verbe, complément, en fait, le point n'est pas nécessaire ici. Le mettre n'est pas inutile. Toujours terminer vos phrases par des points, ça peut toujours vous aider. Ça vous évite de les oublier à un moment ou à un autre. Mais formellement, il n'est pas nécessaire syntaxiquement. Euh, voilà, donc j'ai dit que je voulais vous partager ça. Alors, moi, aujourd'hui, euh, dans ma session Sparkle, d'ailleurs, du mardi, en général, je partage toujours le lien vers le code. Parce que ça peut vous être utile d'apprendre le code, euh, mais euh, vous, si vous voulez le partager par exemple, si vous avez fait une belle requête et que vous voulez le partager sur les réseaux sociaux, je rappelle, c'est plus souvent l'URL courte vers le résultat que vous voulez partager. Euh, donc, ça, c'est une première façon de faire un ou avec union. La deuxième façon qui est un peu plus élégante et surtout vous imaginez vite que union euh, de deux choses ça va. Si je dois en faire un troisième, ça vient ici comme ça. Et puis quatrième, euh, cinquième, sixième, septième, ça va vite devenir illisible comme code. Euh, Dieu merci, vous pouvez faire des passages à la ligne comme ça pour les unions euh, qui seraient plus lisible. Euh, mais ça va quand même vite euh, être limité. Alors, en général, on n'utilise pas union quand il y en a plus de 2-3. S'il y en a 10, 50, euh, on ne peut plus faire d'union. Enfin, on peut le faire, mais c'est plus le code devient pas lisible. Ce qu'on utilise dans ce cas-là, c'est plutôt ce qu'on appelle un values. Et donc je vais faire values auteur. Et ici, je vais lister les auteurs. Et on reprend ici la variable auteur comme on l'avait tout à l'heure. Du coup, en plus, par rapport à la, la requête ici qui me donnait juste les résultats et à moi de me débrouiller, entre guillemets, pour trouver auteur, euh, ici, on pourra l'afficher explicitement. avec Vous voyez d'ailleurs que là, j'ai oublié le point d'interrogation au début. Donc du coup, euh, bah, je vais le laisser. D'ailleurs, vous voyez le message d'erreur que ça va donner. Et donc là, je vais mettre euh, Baudelaire. L'air Charles Baudelaire et Verlaine Paul Verlaine. Voilà. Donc, si je lance ça, ça va pas marcher parce que vous voyez un bout de texte en noir. Tout le texte doit être coloré d'une façon ou du d'une autre, façon rouge-vert la plupart du temps, un peu de bleu. Euh, il y a du gris, il y a d'autres choses. Euh, mais si c'est en noir, c'est qu'il y a un problème. Et si je lance cette requête là, voilà, il me met une, le type d'erreur suivante la requête est mal formulée en couleur. Bon, alors là par contre, il nous aide plus beaucoup à nous dire quel est le problème. Enfin, euh, s'il nous aide quand même à nous dire où est le problème, il nous dit ici, et d'ailleurs il nous souligne en rouge, c'est bien ici, c'est parce que j'ai oublié le point d'interrogation avant. Et donc là voilà, j'ai euh, les mêmes résultats que tout à l'heure, les 1618, donc les deux syntaxes sont bien équivalentes. Euh, par contre, j'ai une colonne supplémentaire qui me dit que c'est du Baudelaire. La plupart elle est du Baudelaire, d'ailleurs il est sans doute écrit beaucoup plus que Verlaine. Euh, donc ouais, si je trie, je peux les avoir ici comme ça. Aussi, je trie par ordre euh, alphabétique ici. Tu euh, ouais, m'as à voir si voilà on voit l'alternance. Si. Donc euh, Valcourt, c'est de Verlaine et euh, donc, du coup ça c'est pas une édition en français, c'est de Baudelaire. Vraiment nous n'avons trop d'esprit, ça devient de Verlaine. Donc comme ça vous avez plus, de... vous pouvez mieux voir qui est l'auteur de quoi et là du coup on n'est pas limité donc si je voulais ajouter euh, et victor hugo et euh, etc., etc., etc on peut en ajouter autant qu'on veut ici de façon un peu plus compactée et plus euh, beaucoup plus de beaucoup plus souple de pouvoir ajouter beaucoup de, de ou de, de faire une union de beaucoup de choses différentes euh, mais du coup, par contre, c'est une syntaxe qui est un peu déroutante au début à apprendre. Values, le nom de la variable et toutes les valeurs que l'on fixe à cette variable. En fait, euh, Voilà. je vous partage du coup cette requête qui est donc strictement la même chose que celle que je viens de vous donner juste avant euh, dans le résultat, mais dans la syntaxe par contre qui est différente. Euh, voilà pour une première approche. Il me semble que c'est déjà. Pour ceux qui seraient des complets débutants, euh, j'ai aussi, aussi avait envie de faire une, une requête euh, assez simple pour ceux qui regarderaient plus tard, qui voudraient se référer à la vidéo sur YouTube plus tard. Euh, si vous avez des questions pour les dernières un quart d'heure, dix minutes, n'hésitez pas à les poser. Euh, et si vous avez des suggestions pour ce que vous voulez voir euh, les prochaines semaines, parce que du coup pour une session, je veux au moins faire une ou deux semaines de plus peut-être trois ou quatre en fonction peut-être monter en gradation petit à petit aussi euh, euh, sur euh, voilà, ajouter de plus en plus d'instructions mais j'ai pas envie d'aller trop vite donc euh, c'était volontairement que je vais m'arrêter là ah bah voilà une question d'Alios qui nous demande les triplés dans le where sont toujours de la forme un élément une propriété un élément non alors c'est une très bonne question euh, effectivement ici alors d'ailleurs euh, le premier truc que je vais pouvoir dire je vais pouvoir faire deux autres précisions c'est que ici dans le select je peux mettre explicitement une des variables que je veux afficher ou je peux mettre un étoile étoile veut dire je récupère enfin astérix d'ailleurs pas étoile euh, je récupère toutes les variables que je rencontre au cours du code c'est une façon simple de dire donne moi tout et donc ici, effectivement, ce qu'on aura, ça sera toujours sous forme de triplé, quasiment. Donc ABC, CDE, par exemple. Ça c'est, d'ailleurs, ça c'est une syntaxe valide. Si je mets un limite, parce qu'il y en a trop, limite 10, ça, ça me renvoie des résultats. Des résultats totalement euh, CDE, d'ailleurs, voilà. Ça me renvoie des choses, des choses très étranges que j'aborderai pas aujourd'hui, mais c'est une syntaxe qui est valide. Euh, et c'est quasiment tout le temps sous forme de triplé. Donc ça, cette partie de la question était bonne. Effectivement, c'est toujours sous forme de triplé. Euh, par contre, euh, là ici, A, B C, c'est pas toujours élément, propriété, élément. Euh, les exemples que j'ai. Ah si, j'ai un bon exemple ici. C'est que là, par exemple, la valeur c'est une date. Alors, on avait les lieux de publication aussi, les dates de publication aussi tout à l'heure. Euh, les dates de publication c'est de type date lui-même et c'est pas un type élément euh... on va aussi trouver l'exemple suivant là par exemple on a du texte on va parfois trouver du texte brut euh... en... Bon, voilà. Alors, en première ou en troisième position plutôt je pense pas qu'on puisse avoir de. au milieu je crois que ça va souvent être des propriétés ou des simili propriétés par contre au moins ici c'est pas forcément un élément et en plus, euh, ça sera toujours une entité. Non, même pas toujours une entité d'ailleurs. Mais parmi les entités, il peut aussi y avoir par exemple des Lexèmes ou des schémas ou d'autres choses qui ne sont pas forcément des, des éléments aussi. Donc ça, il faut se méfier. Ceci dit, la question était quand même très bonne parce que c'est vrai que notamment dans les exemples que j'avais là, qui dans beaucoup d'exemples courants, on va souvent se retrouver avec le, schéma, le, le, le sous la forme de un élément, une propriété, un élément mais c'est pas toujours c'est pas obligatoire c'est juste que en fait par habitude on va souvent poser des questions de ce type là euh, voilà euh, et du coup là typiquement euh, juste pour finir aussi je disais on peut mettre que des variables et je ne fixe rien du tout donc en fait ce genre de requête me dit donne-moi tout ce que tu trouves euh, et c'est pour ça que là il y a énormément de choses euh, Choses qui ne veulent pas forcément grandir dans mon, dans mon exemple, peut-être que je peux mettre j'ai Et donc, par contre, ce qui est important, c'est que si je réutilise la même variable, c'est bien la même chose. Le C ici est bien le même que ici, et le C ici, c'est bien le même que ici. Donc là, par exemple, si je fais ça, je devrais pas avoir beaucoup de résultats. Ouais, alors c'est un peu plus compliqué ce que je, je passe là loin, mais ici, quand je demande quelque chose de cette forme là, par exemple. C, vous, vous aura pu l'appeler A et B, ça sera logique pour vous. A, B, A. Il va me donner que des choses où la variable A ici est la même. Donc des choses qui sont un peu circulaires. C'est pour ça qu'on trouve des pays notamment, parce qu'en fait dans Wikidata les pays sont indiqués comme étant pays de même. Euh, si je fais A B B, par contre, je pense que j'aurais pas beaucoup de résultats. Ah si j'ai résultats quand même de temps en temps. Ah oh, intéressant. Ouais. ouais, Je pars dans d'autres considérations plus compliquées d'un coup. Euh, C'était juste pour essayer de réfléchir en même temps que je faisais de. Si je peux avoir d'autres choses euh, Mais là du coup, vous voyez que b étant identique ici et ici, euh, bah, ça peut pas être. Ça veut dire que si c'est une propriété, c'est une propriété dans les deux cas. Et si c'est un élément, ça veut dire que c'est un élément dans les deux cas. Puisque c'est bien la même variable, c'était pour casser le schéma dont on parlait tout à l'heure élément propriété élément. D'ailleurs, si je fais aaa, là je devrais rien avoir. Quand même. Je pense pas que ça existe quelque chose qui soit tout le temps la même chose. Genre Paris Paris Paris. Non, là je pense que ça va vraiment plus rien dire. Euh, J'espère qu'il y a une trouver le temps de me dire zéro résultat mais il a l'air de beaucoup fouiller et de rien trouver donc euh, je pense qu'il n'a pas réussi hein. c'est trop large euh, ok merci bon donc ça a été clair l'explication et à charzin qui me demande enfin qui demande si ça dépend du critère sur lequel on recherche si on veut une propriété qui est au type texte hein, c'est pas évident c'est évidemment pas un élément oui c'est exactement ce que je disais effectivement euh, voilà maintenant effectivement non. J'arrête. est que ça va paraître réussi? Hum. Voilà pour cette première session. N'hésitez pas pour les semaines suivantes à euh, m'interpeller, euh, notamment sur euh, Twitter, Facebook, Discord, Telegram, réseaux sociaux et différents canaux de communication. En commentaire aussi de la vidéo, une fois qu'elle sera sur YouTube ou autre. Euh, pour, euh, si vous voulez, des précisions pour tout ce qu'on euh, pourrait faire la prochaine fois. Euh, donc voilà, ça conclut cette toute première séance où j'ai fait volontairement, comme je disais, pas trop vite, pour que. Euh, on rattrape ceux qui me suivent, parfois très fidèlement d'ailleurs, depuis, <rire> depuis presque un an, sans forcément comprendre toutes les subtilités de la syntaxe. Euh, euh, donc j'espère que ça vous a un peu. Euh, ouvert. Euh, des perspectives, des idées. Et donc, euh, et donc on va continuer. N'hésitez pas à me demander. Et s'il n'y a pas de dernière question pour ce soir, je vais sans doute m'arrêter là. Pas de questions au chat. <coughs> Merci euh, bah, à tous ceux qui sont encore fidèlement présents. Ah, mais ça fait un an qu'on fait du Sparkle. Oui, ça fait déjà un an, plus d'un an qu'on est confiné, qu'on fait du Sparkle. Donc voilà. Euh, la semaine prochaine, justement, on va voir les types de données un peu différents. Euh, les dates, les, les textes, les, les dates et les textes, c'est déjà pas mal de choses. Les coordonnées, on en parlera peut-être un peu, mais pas beaucoup. Et euh, notamment comment on pourra les filtrer. Donc là, par exemple, vous pouvez imaginer... Et vous pouvez réfléchir d'ici la semaine prochaine, éventuellement. Exercice à la maison, un peu, quelque part. Comment on peut prendre tous les textes de Victor Hugo publiés entre euh, euh, 2015 et 2016, par exemple. Enfin, entre 2015 et 2016 compris. Entre 2015 et 2016, sinon il n'y a rien. Mais voilà, euh, pour avancer un peu, euh, parce que les filtres sont aussi une fonction très, très utile. Mais si vous avez d'autres idées d'ici là, n'hésitez pas à me les poser. Je m'adapterai évidemment en fonction. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Portez-vous bien.